Vous avez certainement vu ma prise en main de la Oppo Watch Free, la petite monte connectée que Oppo nous a proposée en même temps que les smartphones de la série Fan X5. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon test au complet de cette petite montre connectée en dessous de 100 euros. Alors, vaut-il mieux garder ces 100 euros ou partir sur ce modèle Je vais vous le dire en fonction de vos utilisations et en fonction de mon retour d'expérience. C'est parti. Commençons par revoir ensemble le design de cette Oppo Watch Free. Cette petite montre connectée a un look assez original, même si on a déjà vu ce genre de format chez certains concurrents, notamment chez Huawei et Honor l'année dernière de mémoire. La version de la montre connectée, mi-montre, mi-bracelet avec un cadran un peu rectangulaire, chez Oppo a un écran plus grand que ce qu'on pouvait voir chez Huawei et Honor. On se retrouve avec une montre assez discrète hein, lorsqu'on la met sur le poignet. Elle a voilà cette euh, face rectangulaire avec un écran AMOLED. Au niveau des dimensions, pour être plus précis, on est sur 46 mm par 29,7 mm avec une épaisseur de 10,6 mm. Comme je vous le disais, c'est une montre qui aura principalement qu'un écran. Hein. Pas de boutons sur les côtés. On a un écran AMOLED de 1,64 pouces avec une définition de 280 par 456 pixels. Au-dessus de cet écran, on retrouve un verre 2.5D, un verre basique. Pour le cadre, un mélange de polycarbonate et de fibre de verre. Et à l'arrière, un mélange de polyamide et de fibre de verre. En gros, un mélange de plastique un peu renforcé. On a un bracelet de largeur 19 mm. C'est assez, assez original, 19 mm. D'habitude, c'est soit 18, soit 20. Et on aura un poids de 20,9 grammes sans le bracelet et de 32,6 g avec le bracelet. À l'arrière, on retrouve un cardio mètre et les petites broches pour recharger la montre. Voilà grosso modo c'est assez rapide à voir C'est assez classique Maintenant on va parler des caractéristiques techniques Au niveau des caractéristiques techniques aussi On va être sur vraiment une montre assez light Moi je l'aurais appelé vraiment je l'aurais appelé l'Oppo Watch Light Parce que c'est vraiment une montre qui est assez allégée On va le voir en fonctionnalité mais aussi allégée en tout En prix et aussi en caractéristiques techniques On aura un système d'exploitation propriétaire Ce n'est pas du Wear OS comme sur l'Oppo Watch du nom on aura du bluetooth 5.0 comme capteur on aura un accéléromètre, un gyroscope un capteur optique de fréquence cardiaque à l'arrière un capteur de spo2 et un capteur de luminosité elle sera résistante à l'eau 5 atm pas de nfc pas de gps ce qui est plutôt dommage pour une montre qui arrive aux alentours de 100 euros. Hein. On sait que chez certains concurrents, notamment Amazfit, on a des montres à moins de 100 euros avec un GPS intégré, qui sont peut-être un peu moins design, mais le GPS, ça peut en intéresser plus d'un. Après, bien entendu, lorsque vous allez utiliser votre montre avec le téléphone, le tracé GPS sera pris grâce au téléphone. Hein, lorsque vous allez courir, le téléphone en poche et avec la montre, ça va combiner le tracé GPS du téléphone avec les informations cardio, etc., distance, prix la montre dans les activités on va en parler très vite l'autonomie théorique est de 14 jours ça aussi on va en reparler très vite je vais vous dire ce que ça donne en vrai pas de gps et bien entendu pas de haut-parleur ni de microphone parce que cette montre va être aussi assez light assez free assez light au niveau des fonctions smart d'ailleurs on continue avec les fonctions smart pour commencer avec les fonctionnalités Smart, on va voir comment on navigue dans cette montre parce que je vous l'ai dit, pas de bouton. Alors on va naviguer seulement avec des petits swipes. On va pouvoir swiper de haut en bas pour accéder aux raccourcis avec le mode nuit, la luminosité auto, max, la lampe torche, faire sonner notre téléphone, mode haut, etc, etc. On va pouvoir aussi swiper de bas en haut et là on va avoir nos notifications notification d'application, etc. etc. Lorsqu'on va swiper après de droite à gauche, on va avoir notre petite synthèse d'activité. Activité quotidienne, la nuit, la fréquence cardiaque, la mesure de SPO2, etc. etc. Et lorsqu'on va aller de gauche à droite, on va arriver au menu, menu principal, avec les applications qu'on va évoquer, bien entendu, durant ce test. C'est comme ça qu'on navigue sur la montre. Parlons maintenant de la personnalisation. Car oui, on va pouvoir personnaliser déjà ce petit écran. En restant appuyé dessus, on va pouvoir... Voilà, changer l'écran, choisir celui qui nous plaît le plus, qui est déjà existant sur la montre. Mais si... On va aussi pouvoir, sur certains, appliquer des réglages pour choisir si on veut, par exemple, ici, le niveau de la batterie, etc. etc. Pour aller plus loin, on va pouvoir passer par l'application LTAP Health. Application disponible sur Android et sur iPhone depuis l'année dernière. Pour cela, on lance l'application, on va directement, hop, dans gérer et je vais voir mon Oppo Watch Free. Là, je vais pouvoir voir directement mes cadrans, ceux qui sont directement sur la montre. Je vais pouvoir cliquer sur modifier pour aller les voir. Et pour aller encore plus loin, je vais pouvoir cliquer sur cadran de montre et aller en chercher d'autres. En scrollant on en a des plus classiques, des plus élégantes, des avec des animaux etc etc Et on l'a vu en haut on va pouvoir aussi en mettre avec des photos C'est à dire là je vais pouvoir le personnaliser, choisir un peu la couleur de l'écriture. Je vais mettre hop ça et je vais pouvoir choisir une photo Bon poteau monsieur patate ça va charger et la montre aura ce cadran personnalisé Lorsqu'on fera une synchronisation on retrouvera du coup mon cadran sur la montre Ça c'est pour ce qui est de la personnalisation sur cette montre Maintenant parlons des notifications, on l'a vu ensemble on va pouvoir accéder à des notifications en swipant ici. Vous aurez vos notifications, vous pourrez cliquer dessus Et ça vous dira, voilà, des, certaines euh, informations Vous pourrez l'afficher, les activer, etc Les notifications, je vais pouvoir aller aussi les personnaliser directement sur l'application Pour avoir d'autres notifications et gérer plus mes notifications Je vais cliquer sur synchroniser les notifications du téléphone Et là, je vais pouvoir mettre Si je veux activer la montre lorsque je reçois une notification, Lorsque le téléphone est déverrouillé, est-ce que je veux aussi recevoir la notification Et je vais choisir les applications qui vont m'envoyer des notifications je vais par exemple choisir hop message je vais pouvoir choisir youtube etc etc une fois que ça c'est réglé lorsque je recevrai par exemple une notification voilà, un SMS, hein. il apparaîtra sur ma montre. Et là, je vais pouvoir du coup lire. Mais bien entendu, il sera tronqué. On n'aura pas la totalité du SMS, mais on va pouvoir quand même avoir une bonne partie. Hein. Vous l'avez vu, on peut recevoir des notifications de SMS. Et bien entendu, on n'a pas de haut-parleur, on n'a pas de réponse rapide, on n'a pas de micro, donc il n'est pas possible d'y répondre. Ça va être la même chose sur les appels. Lorsqu'on va m'appeler, on pourrait simplement avoir le bouton rouge pour raccrocher. Et qu'en est-il des autres apps de messagerie Et bah ça sera la même chose, vous pourrez avoir simplement les notifications que vous avez activées dans l'application Rien de plus, rien de moins Maintenant parlons des musiques En allant sur la montre, vous allez pouvoir hop aller à gauche, descendre et aller du coup sur hop hop hop hop Contrôle de la musique Et là vous pourrez mettre suivant, pause régler le son de la musique que vous allez lancer auparavant sur votre téléphone. La montre permettra simplement le contrôle de la musique. Pas de possibilité d'avoir Spotify, pas de possibilité d'avoir Deezer, etc. Mais, mais, mais, mais, si vous lancez du coup Spotify avec votre téléphone et que vous prenez la montre et que vous appuyez sur le contrôle de la musique, vous allez pouvoir quand même mettre suivant ou pause sur les chansons Spotify. Parlons maintenant des autres petites fonctionnalités smart. Oui, il y a quelques autres petites fonctionnalités smart. Vous allez voir qu'ils sont très rapides à explorer, comme la météo, qui va nous permettre du coup d'avoir la météo. On aura la météo avec quelques prévisions. On va avoir le minuteur, qui nous permettra de lancer un minuteur, une alarme, un chronomètre, la possibilité de contrôler l'appareil photo de notre téléphone. Là, en appuyant ici, ça me permettra de prendre une photo. Ensuite, on aura la lampe torche, trouver mon téléphone qui fera sonner mon téléphone. Et après, les paramètres pour pouvoir... Régler et voilà pour les fonctionnalités Smart Après pour parler rapidement des paramètres Vous allez pouvoir aller dans les paramètres pour régler du coup L'écran, le temps d'écran, est-ce que qu'il va S'éteindre en 10 secondes, est-ce que vous allez Soulever pour allumer, est-ce que vous allez Vouloir le vibreur, le mode sommeil Est-ce que vous le voulez, etc etc. Grosso modo au niveau du Smart On est vraiment sur quelque chose de très light hein. Après ça peut correspondre à cette Tranche de prix, alors qu'en est-il maintenant de la santé sur la santé ça va être aussi quelque chose d'assez light, assez léger, hein. on l'avait vu ensemble, on va pouvoir du coup avoir notre activité ici en swipant Mais vous allez pouvoir aussi aller la chercher en allant ici dans activité quotidienne Là vous allez avoir votre petite croix d'activité quotidienne avec votre nombre de pas, votre dépense énergétique, la durée l'exercice, le nombre d'activités etc etc Ça va être la même chose pour le suivi du sommeil, on ira dans mode veille et on verra mon sommeil 6h54 avec quelques informations, etc etc. On va pouvoir aussi prendre la SPO2 directement et suivre et prendre notre fréquence cardiaque, soit en prenant la mesure, soit en allant regarder l'historique des mesures grosso modo c'est vraiment assez light hein, de, les informations qu'on a sur la montre mais ça fait le job, ensuite pour aller plus loin on va pouvoir retourner sur l'application sur l'application A-Tap on va retrouver du coup sur la première page la santé, là on va voir du coup différents blocs, différents widgets avec dans le premier widget notre récapitulatif d'activité quotidienne, on va pouvoir cliquer dessus pour avoir le détail, le détail en fonction des jours mais surtout le détail des pas du temps d'entraînement, des calories brûlées la session d'activité et la distance sur la journée, je vais pouvoir aller sur l'historique. En regardant par exemple la veille avec pareil j'aurai les mêmes détails on va pouvoir remonter dans le temps pour avoir, voilà, ce suivi. Ça va être la même chose, à peu près, pour toutes les informations de santé. Par exemple, le sommeil, je vais cliquer dessus, là encore, je vais avoir mon suivi de sommeil de la nuit dernière, avec du coup, les différentes phases, un graphique sur les différentes phases de sommeil, profond, léger, euh, paradoxal, etc, etc. Je vais avoir mon petit suivi de respiration, avec les risques potentiels liés à ma respiration pris par mon oxygène dans le sang. Par exemple, la mesure de la saturation en oxygène dans le sang, va me permettre de savoir, durant mon sommeil, si bah, je suis bien oxygéné Donc si je respire bien Je vais pouvoir aussi activer le mode surveillance de ronflement Qui lorsque je mettrai le téléphone à côté de mon lit hein, à en avoir avec la montre Permettra d'écouter si je ronfle ou pas Il est aussi possible d'activer le temps d'écran Le temps d'écran la nuit euh, Et avant de coucher Pour apprendre à le réduire Mais là aussi c'est indépendant de la montre Vous aurez du coup le suivi sur la semaine Le mois etc etc Vous allez pouvoir aussi de même Avoir votre suivi cardiaque Avec voilà, les prises de fréquence cardiaque qui sont toutes les 30 minutes sur les intervalles de 30 minutes vous allez avoir celle d'aujourd'hui celle d'hier etc etc avec en information votre plage de fréquence cardiaque la fréquence cardiaque en repos vous allez pouvoir voir ça sur la semaine sur le mois etc etc et ça va être la même chose sur la surveillance de spo2 vous aurez votre graphique de surveillance de spo2 la nuit et lorsque vous prendrez des mesures manuelles le jour vous aurez votre fréquence le jour c'est à peu près tout pour le suivi de santé c'est ce qu'il faut pour une montre connectée comme ça maintenant parlons du sport Qu'en est-il maintenant du sport? Alors, sur la montre, vous allez pouvoir directement lancer une activité physique en allant dans sport. Là, vous allez pouvoir lancer différents sports l'entraînement libre, la course, le running. Alors, la différence entre course et running, c'est que lorsque vous allez lancer une course, hop, ça va vous proposer une course facile, course intensive, course d'endurance. En gros, des petits schémas de running, des petites choses pré-enregistrées pré si vous êtes débutant, intermédiaire, etc. C'est plutôt intelligent. Le running, ça va être du coup. Bah voilà, simplement un, un running euh, manuel. Vous aurez le marathon, la marche, cyclisme, voilà, pas mal de sport. Hein. Et vous allez pouvoir en ajouter et en enlever. Il va falloir en enlever pour en ajouter. Lorsque vous allez lancer une activité, ça va rechercher du coup le GPS via le téléphone. Vous allez pouvoir, hop, lancer l'activité. Et là, vous allez avoir un petit profil sportif qui va vous donner, par exemple, votre fréquence cardiaque. Vous allez pouvoir swiper de droite à gauche pour avoir la musique et contrôler la musique. Et de gauche à droite pour arrêter la session. Là, par exemple, vous ne pourrez pas swiper de haut en bas pour avoir d'autres informations. Ça va être vraiment limité à ces informations-là. Vous pouvez arrêter la session, etc. etc. Ensuite, on retrouvera du coup, notre session de sport directement sur l'application. Vous allez pouvoir cliquer sur un entraînement et comme je vous le disais, si vous n'avez pas connecté votre téléphone à la montre, il n'y aura pas de suivi GPS. Là, vous allez avoir des informations comme par exemple la distance, la durée, l'allure moyenne, la cadence, le rythme cardiaque, etc. etc. Alors, qu'en est-il maintenant de la précision Alors, tout d'abord, au niveau de la précision GPS, bah, il n'y en a pas parce que la montre ne marche pas avec un GPS. C'est-à-dire que sur la course que j'ai faite en extérieur, il vous faudra donc la montre bien entendu avec votre téléphone pour avoir une précision correct. Qu'en est-il maintenant de la pression cardiaque J'ai comparé la pression cardiaque de la montre avec celle de ma ceinture cardio. On va regarder les deux graphiques et on va comparer les cours. Alors, on regarde les deux courbes. on voit que la moyenne de fréquence cardiaque est de 125 battements de cœur par minute sur la montre contre 129 sur ma ceinture. On a un petit décalage de 4 battements de cœur par minute qu'on va retrouver aussi sur la fréquence cardiaque max. On est à 162 sur la montre contre 166 sur ma ceinture. Lorsqu'on va superposer les cours, on voit qu'il y a quand même pas mal de petites approximations qui nous ferait dire que euh, le cardio fréquence mètre n'est pas voilà, au top comparé à ce qu'on peut trouver en 2022. On est sur une montre à bas prix, mais si vous voulez avoir une fréquence cardiaque assez précise, il va falloir sûrement mettre un peu plus cher. Dans tous les cas, on peut dire que sans GPS et avec un cardio fréquence mètre plutôt boboff, on n'aura pas cette montre comme montre pour suivre son sport. Ça, c'est clair. Alors, parlons de l'autonomie. Concernant l'autonomie, 14 jours annoncés, on va arriver facilement à 10 jours. Pourquoi Parce que il bah, n'y a pas tant que ça au niveau des fonctionnalités, niveau smart, etc. Donc, on ne va pas vraiment poncer la batterie de la montre parce qu'on ne va pas interagir beaucoup forcément avec la montre. Peut-être pour changer de la musique, pour garder les notifications. Mais au-delà de ça, bah, voilà, on va laisser la montre suivre notre activité quotidienne et on va regarder le soir, notre sommeil, etc. Donc, l'autonomie est tout à fait correcte et elle est, on va dire, normale par rapport à l'utilisation de la montre. Alors maintenant, quels sont les points positifs positif et pas négatif mon premier point positif sur cette montre ça va être son design on est sur une montre qui va aller à peu près à tout le monde qui a un design mi montre mi bracelet pour les gens qui veulent pas avoir une montre forcément imposante ça va pouvoir le faire deuxième point positif ça va être sa prise en main comme je vous le disais voilà on va manœuvrer sur la montre avec des petits swipes ça va être assez facile et surtout c'est une montre qu'on va vite oublier sur notre poignet pour pouvoir avoir quelques notifications ou autres, mais voilà on va la laisser vivre sa vie sur notre poignet pour suivre notre santé et pour avoir quelques de petites informations à porter demain qu'en est il maintenant des points négatifs premier point négatif le sport le sport de façon générale car pas de gps et cardiofréquence fréquence mètre en deçà de ce qu'on pourrait attendre même à 100 euros deuxième point négatif ça va être pour moi aussi l'os parce que on est sur une version vraiment light light light de l'Oppo watch c'est même pas comparable c'est vraiment l'appeler Oppo watch free c'est pour garder la dénomination Oppo watch mais on est vraiment sur un os qui, pour moi, à ce prix-là, ne vaut pas ce qui peut se faire chez la concurrence. Notamment sur des marques qui font que des montres connectées. C'est vrai que si on compare cet OS à celui qu'on avait sur les Huawei qui avait un petit peu la même forme, c'est équivalent. Mais par rapport, en gros, moi, en tête, en dessous des 100 euros, j'ai les montres à peu près qu'on peut retrouver sur Amazfit. Là, on est plus beau au niveau design, on est plus beau au euh, niveau voilà, euh, logo, etc., navigation dans l'écran. Mais au niveau de l'OS, il y a un peu mieux à faire pour le rendre plus complet. Voilà, les amis, pour mon test de l'OPPO Watch Free. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À me les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo vivez à fond, du high tech. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.